Oh, et ben voilà, ça y est, c'est parti, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu Thomas, parce qu'il s'est passé plein de choses et tout, <rire> et il s'est surtout passé des choses que je ne savais même pas si on pourrait continuer cette chronique, ça a, été, ça a été un petit coup de stress, mais voilà, ça y est, on se retrouve enfin après un gros déménagement. Euh, et on va enfin pouvoir poursuivre la présentation de euh, nos figurines de Star Wars Légion et euh, nos chroniques, les Anka euh, du Sarlacc, hein, puisque c'est comme ça qu'on avait décidé euh, de les appeler. Et on va profiter de ton expertise euh, sur, euh, sur toute cette nouvelle faction pour aborder un personnage qui est quand même assez emblématique, à savoir euh, Gar Saxon, qui est présenté comme une extension commandant euh, donc c'est quand même pas rien euh, Aujourd'hui Comment vas-tu ouais, Ça va très bien et toi C'est pas moi qui ai fait un périple en jetpack hein. <rire> C'est ça, je me, suis, je me suis exporté En, en jetpack euh, Comment se sont passés les derniers euh, tournois euh, De Thomas Je crois que tu es parti en transhumance Germanique Ouais, On a fait, euh, on a fait un petit voyage En Germanie ouais. bah, C'était cool, hein. on ouais. a passé un bon week-end voilà. pu Où y a la 6, c'était très sympa T'as pu expérimenter Gar Saxon, il fait partie de ta liste non non non non d'accord ok non. bon ça n'enlève rien à ton expertise euh, ce que je vous propose c'est comme d'habitude très rapidement sur la figurine hein, il y a deux poses hein, une version euh, avec euh, casqué ou pas casqué que vous pouvez mettre quelle que soit la pose euh, d'ailleurs euh, une version où il porte son snipe et une version où il a son bouclier avec son pistolet personnellement euh, je l'ai euh, euh, deux fois donc, euh, donc bah, j'ai fait, euh, fait les deux poses c'est ça. Quel gourmand, mais quel ah, gourmand. C'est ça la gourmandise, c'est ce que j'allais dire. C'est ça la gourmandise. On va se lancer directement, comme d'habitude, sur le profil de la carte. On va regarder la carte ensemble. Ensuite, on regardera les améliorations. On regardera les équipements au niveau des armes, les trois cartes des armes. Et puis, on terminera avec les cartes d'ordre. Et puis, ensuite, Thomas nous donnera son ressentiment, nous expliquera comment on peut jouer au mieux ce personnage, et puis parfois aussi comment on peut essayer de, de le battre. Je te propose de... Je vais commencer par lire la carte très simplement. On est sur du 105 points, donc c'est un personnage soldat, c'est important pour les scénarios. On est sur du 5 de vie, du 2 en, en, en suppression, et puis on défend en rouge, qui est quand même assez cohérent pour du personnage avec, avec armure. On va avoir du surge à la fois en critique et en défense, ça c'est gourmand, on se déplace à 3, hein, puisque comme tu le sais, aucun troupier ne se déplacera jamais à 3. Bon, ben bah voilà, encore un de plus. Euh, au niveau euh, du stuff de base, je trouvais quand même que c'était pas mal impressionnant, hein, puisque au niveau du combat avancé, euh, au corps à corps, on est quand même avec un pool de 2-D rouges. C'est plutôt, je trouve, sympathique. Et puis un pistolet blaster Webstar 35 de Saxon, qui lui aussi est pas déconnant. Alors, il tire à 1-2, mais on aura deux noirs, un rouge, un blanc. Là aussi, franchement, pour une carte de base, c'est sympa. Surtout qu'on se retrouve avec un perforant 1 euh, des familles, comme on peut le dire. Bien entendu, comme on a un personnage qui est équipé d'un jackpack, on va avoir un saut 2 qui sera, attention, une action euh, et puis euh, au niveau des mots clés on va retrouver l'allié de circonstance la contrainte l'insensible qui permet de contrecarrer euh, les perforants et puis le tireur d'élite histoire d'en rajouter en encore encore un petit peu ça permet quand même un petit peu de, de, de, de chatouiller les relances on a une grosse grosse grosse grosse grosse barre d'amélioration hein, euh, avec sept slots c'est euh, quand même très très très impressionnant, euh, je trouve, euh, de ce côté-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, sur cette première euh, première fiche, sur cette carte euh, comme ça à, à bruit de pomme bon, On est déjà sur... Euh une unité de mandalorien on est on est typiquement sur les stats de, des héros mandaloriens avec 5 points de vie une défense en rouge et l'adrénaline en défense mmh, mmh, mmh, mmh. la vitesse 3 parce qu'il a un jetpack mmh. euh, on est sur une unité qui va être très endurante assez pénible à tuer parce que le dé rouge avec euh, l'adré le, le, en défense plus un couvert lourd ça commence à faire ça commence à faire quand même beaucoup je ouais. pense ouais. Euh, on pourrait regretter qu'il ait que deux en morale euh, parce qu'il va être entouré d'unités qui ont aussi euh, plutôt deux en morale, hein, je pense aux Mandaloriens. Mmh, mmh. Donc, euh, donc, bon, euh, on va pas forcément avoir de gros bonus liés à ça. Quoique, quoi que, on y reviendra quand on rentrera re un peu dans le détail de la carte. Mais euh, autre chose très importante, c'est qu'il est de l'affiliation avec la main noire oui. sur fond rouge. Oui. Et c'est l'affiliation des, euh, des suivants de Dark Maul. D'ailleurs, c'est très fluff. Tout à fait. C'est lui, lui, on... lui qui libère Maul euh, dans oui. sa, de sa prison. Euh, c'est lui qui monte l'armée de Maul. Enfin euh, voilà, ça reste, ça reste très cohérent au niveau du fluff. Complètement. Et on notera qu'il a à la droite de ce symbole d'affiliation. Le symbole d'affiliation, c'est-à-dire que c'est un mercenaire et donc, qui, euh, donc toutes les règles de mercenaire s'appliquent à lui. Mmh. Et euh, habituellement, à la droite, on a un certain nombre de ronds. Qui indique les factions dans lesquelles il peut être joué. Ouais, et là, on remarque qu'il est disponible dans aucune faction. Mmh, mmh. Donc, la seule façon de jouer Gar Saxon, ça sera dans le collectif de l'ombre. Tout à fait. Est-ce que tu peux euh, nous représenter euh, le mot clé allié de circonstance, parce que c'est quelque chose mmh. qui est souvent mal lu. Ouais. Allez. Alors, allié de circonstance, c'est un nouveau mot clé qui est arrivé avec la vague des mercenaires et des Battle Force. C'est un mot-clé qui vous permet de prendre des. Il a deux, deux effets en fait. Le premier effet, c'est qu'il vous permet de prendre un mercenaire supplémentaire de tous les rangs dans votre, dans votre liste d'armées. Mmh. Et le deuxi... la deuxième partie, euh, il vient contrecarrer l'une des grosses faiblesses des mercenaires qui est qu'on ne peut pas donner d'ordre à une unité de mercenaires si on n'est pas de la même affiliation. Mmh. Ça signifie. Euh, signifie par exemple un gars saxon ne pourra jamais donner d'ordre euh, à un bosque euh, ou à un pike ou à un black sun mmh. et ça ça lui permet d'être un vrai commandant c'est un commandant qui va pouvoir donner des ordres et en l'occurrence à des ordres qui sont pas forcément de son affiliation voilà. donc c'est euh, je pense le mot clé le plus important sur, oui. sa, sur sa fiche parce voilà. qu'il euh, vous donne plus de liberté dans, une, euh, dans, une, dans un schéma d'armée battle, euh, battle force euh, mercenaire qui, qui est assez limitatif en termes d'ordre donné. Voilà. C'est marrant d'avoir été très limitatif au niveau des ordres et puis de, puis de rajouter ce, ce, ce mot-clé que pour l'instant on a quand même rencontré assez régulièrement, je trouve. On a, euh, on a plusieurs façons de l'avoir en effet. On l'a sur Maul, hein, bien évidemment. Ouais, ouais. On l'a euh, sur Gar Saxon. On l'a euh, sur une unité qu'on verra un peu plus tard dans une autre vidéo avec le AA5, mm -hmm. le, le, le, le leader d'attaque rapide là. Et on l'a aussi sur une carte d'amélioration. On peut, on peut nommer un commandant, enfin en tout cas on peut utiliser un slot de commandement mmh. pour pour pouvoir prendre cette amélioration et pouvoir donner des ordres à des mercenaires et en mettre davantage dans sa liste d'armée. La contrainte euh, qui est expliquée dans le livre de règles et qui n'est pas expliquée sur la carte, tu peux nous rappeler également ce qu'elle qu'elle ce qu'elle qu induit en fait. Mmh. Alors c'est un mot clé de salopard, hein, on va le dire. C'est euh, c'est une façon de manager ses troupes de façon assez expéditive. Ça dit euh, « Ah, t'es suppressé, t'es démoralisé, mmh. je, te, je sors mon fouet, je te fais avancer quand même. » Tu gagnes de la suppression, mais tu gagnes une action de mouvement gratos. Ouais. Ça marche au moment, euh, juste après votre phase de ralliement. Si à la fin de votre phase de ralliement, euh, vous allez comparer euh, euh, votre nombre de suppressions à votre valeur de morale, mmh. si vous êtes suppressé, donc si vous avez au moins autant de suppression que la valeur qui est en jaune sur votre carte, mais pas égale à deux fois votre valeur de morale, sinon vous êtes en fuite, mmh. Garsaxon Saxon va pouvoir activer sa contrainte, et la contrainte va vous dire vous allez prendre un pion de suppression supplémentaire après votre phase de ralliement. Donc ce pion supplémentaire ne peut pas vous faire paniquer. Hein. Mm -hmm. En échange de ce pion là, vous allez gagner une action de mouvement gratuite, que vous allez devoir faire en premier dans votre activation. D'accord. Et c'est euh, un mot clé qui est très fort, c'est le mot clé qui est apparu avec Krennik hein, il, il y a assez longtemps, et qui permettait de faire déplacer les short troopers et les death troopers un peu plus vite à l'époque. Mm -hmm. Euh, ça, ça va vous permettre de faire bouger vos troupes quand elles auraient plus qu'une action, hein. donc ça va vous permettre de gagner pas mal en mobilité. Voilà, ça va, ça va permettre justement de contrecarrer la perte de l'action et donc de vraiment tout pouvoir mettre dans une attaque ultime en fait. Euh, malgré euh, malgré la suppresse bon l'insensible c'est le petit repositionnement qui manque euh, en ouais, fin de partie notamment oui ouais, ouais, parce que c'est pas ouais. forcément partir euh, partir forcément dans le rush ça peut être oui. un repositionnement ça peut être un repli stratégique euh, ça peut être ce qu'on veut l'insensible on revient pas euh, dessus hein, euh, en fonction de si euh, s'il y a euh, perforant euh, dans l'attaque d'en face vous allez lancer euh, autant de dés que la valeur de perforant euh, bon c'est pas ça Contre un... enfin, Ça contre pas totalement le perforant, mais ça aide quand même euh, pas mal euh, à, à y faire face. Et puis le tireur d'élite euh, qui, euh, qui va nous offrir, euh, nous offrir euh, une, euh, une relance. Euh, hein, C'est une relance, hein, le, le tireur d'élite. Hein. Alors, tireur d'élite, ça va abaisser le couvert de Ah 1. non, ça abaisse le couvert de, de 1. C'est ouais. ça, autant pour moi. Ça fait longtemps, je suis rouillé. <rire> ok, qu'est-ce qu'on fait on passe, euh, on passe directement aux améliorations ou tu veux encore euh, nous dire des choses sur cette très très belle carte, de carte Alors, si on prend un peu de recul par rapport à ce qu'on vient de se dire, on est sur un, un héros qui va nous servir en tout cas sur les premiers mots-clés, un peu de soutien avec mm -hmm. alliés de circonstances et contraintes. Mm -hmm. Euh, ça va être un personnage très résistant parce qu'en plus de sa défense en rouge et son adrénaline, il va gagner insensible mmh. donc il va devenir vraiment très pénible à tuer avec les armes perforants par exemple les snipers euh, si vous tirez au sniper sur la guerre saxonne c'est un peu cause perdue hein. ouais, ouais. vous fatiguez pas trop avec ça ça, voilà, ça va être très pénible et tireur d'élite, euh, bon, on le verra quand, quand, quand on fera ses armes après c'est un bon mot clé offensif qui vous permet de, de, de, de fiabiliser un peu vos tirs donc on, on voit tout de suite qu'on est sur un personnage qui va être très polyvalent ouais. Une grosse mobilité, euh, une bonne défense, euh, des mots-clés de soutien qui sont cools, euh, et puis un, un potentiel offensif qui n'est pas négligeable. Avec un mouvement de 3 et avec un saut de 2, on peut vraiment aller chercher des objectifs. Quoi, hein. Ça va vraiment être intéressant. Et, oui. et euh, une fois de plus, on est sur un profil que j'appelle profil quoi. Hein. Ça peut vraiment aller, ah, ça, euh, hein. vraiment aller dans, dans, dans tous les sens. Euh, on va euh, partir euh, sur euh, les cartes d'amélioration. Euh, et euh, je te propose que l'on commence avec le abou pourtant, à bout pourtant qui vaut euh, 5 et euh, après que vous avez effectué une attaque à distance à portée 1-2 vous gagnez un pion d'esquive bon là euh, c'est clair euh, l'objectif c'est euh, de vous dire bah, prenez de la visée, euh, soyez offensif euh, quoi qu'il arrive euh, derrière on vous offre euh, le, petit, euh, le petit sucre en plus qui vous permettra d'être en défense. Donc n'ayez pas peur de, de, de, de rester trop caché et poussez votre, votre figurine à l'action. Enfin moi c'est comme ça que je le comprends. Oui complètement. C'est euh, euh, une amélioration qui est euh, plutôt pas mal. C'est pas forcément celle que je préfère mais je pense que je, pense que je la recommanderais quand même à, à tout joueur qui veut jouer Gar Saxon. Ça va encore augmenter sa défense. Mmh. Euh, gagner une esquive en plus, on va pas, on va pas cracher dessus, d'autant plus que quand tu as apporté deux, en général tu as tu as pas mal d'ennemis de, potentiels pas trop loin. Donc euh, gagner un peu en défense avec cette carte-là, c'est pas dégueulasse. On, note, on notera que c'est uniquement à portée 2, donc ouais. euh, vous pouvez utiliser des armes à longue distance, mais il faut que vous, quand, au moment de tirer, vous soyez à portée 2. Oui, ça tombe bien, on, votre Ça tombe bien, on a, on a un joli lance-flamme euh, qu'on va voir tout à l'heure, donc, euh, donc ça peut être sympa. On rappelle que ce slot-là, il est présent quand même deux fois sur la carte, donc et effectivement, oui. on peut le compléter, et puis ben, faut pas hésiter, faut pas hésiter à, à s'en équiper. Alors après, euh, derrière, euh, on va voir le matériel préparé, moi, j'ai le matériel préparé, excuse-moi. Euh, on devait parler de transporteur d'urgence, mais on, on y viendra. Matériel préparé, euh, on va gagner euh, Esquive 1. Euh, donc, euh, lors de la mise en place, placer un pion Esquive sur cette carte, et puis ensuite, on peut euh, le, dé le dépenser euh, quand on en a euh, envie. Bon, ça, c'est pareil, c'est la petite sauvegarde qui va bien, quoi, hein, je pense. Alors, c'est un, une carte qu'on avait trouvée exceptionnelle au moment où elle a été, euh, en tout cas pour ma part... Hein. Au moment où elle a été révélée il y a quelques semaines, mmh. euh, en réalité elle se joue très peu parce qu'on se rend compte qu'une esquive pour 5 points c'est quand même assez onéreux. Mmh. Donc euh, au final elle est assez peu jouée. Elle peut avoir un sens sur les unités qui ont le mot clé agile, hein, mmh. pour, pour, euh, qui, qui récupère leur pion esquive, mais ce n'est pas, pas forcément aujourd'hui la carte qui est la plus utilisée. Elle est, elle est bien si vous, jouez, si vous voulez jouer très défensif. Euh, au moment clé où vous allez manquer d'esquive, euh, vous allez pouvoir sortir un pion esquive. Et euh, on verra qu'il y a des cartes de commandement de guerre saxonne, notamment la 2 et la 3 qui vont l'aider euh, à être encore plus résistant. Donc, euh, euh, Je pense que ce pas la, le meilleur choix stratégique. Par contre, si vous avez 5 points en rab, euh, c'est un investissement que vous pouvez faire. En fait, il y a bien assez euh, de cartes et d'événements euh, qui permettent euh, d'avoir de, euh, des pions de visée et donc d'utiliser une action pour avoir des pions d'esquive. Et du coup, effectivement, cette carte-là, on a souvent un, un autre moyen, beaucoup moins cher, d'obtenir des pions d'esquive, effectivement. Ouais. Ouais, c'est euh, euh, un, un commandant, donc c'est une pièce maîtresse. Donc quand tu joues, euh, il faut éviter de la mettre dans une situation où euh, il va se retrouver à faire plein de jets de défense. Mmh, mmh. C'est solide, mais c'est que 5 points de vie. Hein, donc, ah ouais. euh, faut il faut quand est... même faire assez gaffe. Il n'est il pas, ouais. pas là pour perdre un tour, en fait. C'est ça. Et euh, quand on joue en défense et qu'on cherche, cherche à faire de l'esquive à tout, à tout prix, on n'a pas totalement optimisé euh, l'activation euh, du personnage. Le transporteur... Et, et oui. Ouais, et c'est pas un personnage qui a pour rôle de devenir euh, d'être l'espèce de grosse masse de points de vie euh, quasiment immortel qui peut encaisser une phase de tir. Mmh, mmh. Ça c'est pas son rôle, c'est pas du tout son rôle. Non, pour ça vous jouez à Marvel Crisis Protocol et vous utilisez Colossus. Ah voilà, Là, ouais, ça, pareil, ça marche, ça marche très très bien euh, transporteur un, un, un bisou aux joueurs de, de, de MCP transporteur euh, d'urgence euh, quand vous vous activez si vous avez été activé avec un pion d'ordre donc en l'occurrence les cartes d'ordre de garde saxonne euh, de la réserve, ah non, avec un pion d'ordre de la réserve d'ordre, donc en l'occurrence pas quand vous jouez une carte d'or gagner un pion visé ou esquive ou euh, retirer un pion de suppression bah, c'est exactement ce qu'on disait, c'est qu'il y a plein de façons de gagner des pions de visé ou ou euh, Des pions d'esquive, et en l'occurrence, cette carte là euh, en est une et pour moins cher en plus, beaucoup moins cher. Oui, elle vaut bon, pas beaucoup, elle vaut 4, euh, mais elle a l'avantage de marcher tout le temps, c'est-à-dire de marcher à chaque fois oui. qu'on va à la pioche. Alors que l'autre carte elle coûte 5 et elle ne marche qu'une seule fois. Ouais c'est ça. En, bah alors, euh, celle-ci, tu peux le transpondeur d'urgence, tu peux quand même t'en servir qu'une fois. Par contre, euh, si ah oui, si c'est un X, oui, c'est un X, ouais, hmm. ouais, ouais, si, si tu t'actives en, en, en piochant un ordre Là, tu vas pouvoir faire le choix de gagner un mmh, visé, mmh, une mmh, esquive ou retirer une suppression. Soir, ouais. Donc mmh, en fait, tu es sur un produit qui est vachement plus polyvalent. que Cette amélioration, je trouve, est beaucoup plus intéressante. Mmh, mmh. Oui, oui, il y, y a un X sur la carte, donc, euh, donc on défausse. Et puis, il euh, y a une dernière carte que je n'ai pas, euh, pas scannée, ce sera, euh, sera l'endurance. Et après, on, on verra le bouclier. À la fin de la phase d'activation, vous pouvez retirer euh, un pion de suppression. Euh, ça, ça peut être intéressant pour un personnage qui part au front et qui va, qui mmh. va subir pas mal de suppresses, d'autant plus qu'on l'a dit, il n'a que 2 euh, en, en suppression. Euh, voilà, bon, ça vaut 6, c'est très très cher pour retirer un pion de suppression, on est d'accord. Oui, et puis c'est euh, une, une carte assez ancienne. Hein. Elle, elle faisait mmh. partie des tout premiers packs, euh, il me semble, hein, de, de ouais, Star Wars Légion. Ouais. Alors, elle est, euh, elle est pas dégueulasse. Il hein. ne faut pas la sous-estimer, cette carte-là. Sur beaucoup d'unités, elle est très forte. Maintenant, est-ce que sur Gar Saxon, c'est la meilleure carte à prendre Je ne suis, suis pas sûr. On va aller voir euh, la carte euh, mystère. Euh, ah. La carte magique, le bouclier de combat euh, de Saxon. Bah tu as trouvé où celle-là Moi je la connais pas. Ben, c'est quand même extraordinaire <rire> cette histoire. On ne va pas revenir sur, sur, ce, sur ce raté. Alors euh, moi je l'avais commandé aux états unis Tu sais, il y avait une proposition pour ouais. euh, l'avoir aux états unis Je l'avais eu. Ça a, marché. ça a très très bien marché. Franchement, c'était top. Et euh, je ne m'avance pas de trop. Mais je crois que les gens qui auront la joie et le bonheur euh, d'être au championnat de France devrait voir cette carte se promener euh, d'ici de là. Voilà. Sans, ah j'en sans... sais rien, ça. Oh là là, oh là là <rire> On a on a, on a euh, rien dit. Donc euh, ce bouclier, vous gagnez euh, bouclier 1 et euh, recharge 1 pendant euh, la phase finale. Euh, si cette unité n'a pas retourné euh, de pion bouclier actif euh, lors de ce round, elle peut euh, retourner euh, jusqu'à un euh, de ses euh, pions boucliers inactifs. Donc euh, ça fonctionne comme le bouclier de Sabine Oui tout à fait, c'est exactement le, exactement le même système Alors je précise que la carte que, que tu affiches là C'est une traduction euh, qui a été faite par euh, le bienfaiteur national de Star Wars Legion hein. D'accord, ok Voilà, Pour, euh, tout le monde sait qui c'est hein. On sait très bien qui c'est ouais. <rire> Ça feuse... commence par Lett et ça finit par Shai, Ouais, Oui, ouais, c'est le Gambit de, de, de, de Star Wars a C'est lui qui nous fait toutes les cartes Heureusement qu'il est là Qu'est-ce qu'on peut dire alors, 10 points Ouais, alors c'est euh, euh, donc un bouclier hein, qui permet de. Alors le bouclier sur, euh, peut s'activer en tout cas sur tous les tirs et ça marche uniquement sur les, les armes de tir. Mmh. Euh, et ça permet de retirer euh, une touche qui est faite par euh, ton adversaire. Et quand je dis une touche, c'est une touche ou un critique. Mmh. Donc ça permet de dé dégager les touches critiques aussi et c'est assez sympa. C'est euh, surpuissant quand tu. Euh... Euh, c'est surpuissant en fait quand tu viens euh, quand tu reçois euh, un sniper qui te tire dessus et qui fait qu'une seule touche boum tu fais ça ça dégage le mec euh, même pas mal quoi mmh. c'est vraiment trop trop fort c'est un, un super super super euh, mot clé bouclier hein. euh, on ajoute qu'il a accès à recharger 1 recharger 1 ça veut dire que quand vous faites une action de, de, de repos recover euh, vous pouvez remonter, euh, ce... vous pouvez changer de côté euh, le bouclier, mmh. donc ouais, le remettre actif. En fait, c'est un pion que vous allez trouver dans la boîte et, euh, et qui... c'est un pion qui se, qui se retourne. Euh, il si plusieurs... y a un côté bleu et un côté bleu foncé, quand oui. il est côté bleu foncé, c'est pour symboliser le fait que vous l'avez utilisé. Si, euh, si je suis euh, à couvert d'une attaque, par exemple, dans un, dans un... imaginons dans un couvert euh, lourd, et mmh. euh, qu'il euh, y a deux attaques qui passent, une critique et, euh, et une touche euh, normale, est-ce que je peux dire mmh. qu'avec le bouclier, j'annule le critique et puis qu'ensuite oui. avec le couvert, j'annule la touche ouais. Tout à fait. Je qui rend très très fort le bouclier. Mmh. Ouais, ouais. D'accord, ok. C'est important de le dire. Et le, le petit texte qui est à la fin de la carte est euh, incroyable. Alors est, ça correspond à un mot-clé qui existe, hein, qui s'appelle cycle. Mmh. C'est-à-dire que si on n'a pas utilisé euh, le bouclier tour-ci mmh. et qu'il est euh, côté utilisé, vous pouvez le remettre côté actif gratuitement. Mmh. En fait, c'est un, -gén un générateur de bouclier. Mmh. Voilà, Et donc ça ça veut dire que un tour sur deux sans faire l'action de de, de s'en servir de, de, de s'en servir vous pouvez le vous pouvez le récupérer hmm, d'accord ok ouais, c'est pas neutre hein. ça vous c'est oui, pas neutre oui ça va ça doit ça doit bien être euh, cassé. La Sabine elle aimerait bien avoir ça hein, parce qu'elle <rire> sera encore plus forte <rire> ouais mais bon ça va elle est déjà elle est déjà bien assez bien elle assez force, comme ouais. ça on va aller euh, du coup maintenant euh, jeter un œil à euh, ces, petites, euh, ces petites armes euh, ouais. plutôt sympathiques. On a donc le Galar 90 Saxon, euh, ensuite on, on a le rocket, la roquette dorsale, et puis euh, ce qui qui va peut-être pas être la préférence de tout le monde, mais moi j'aime bien le lance-flamme, parce que conditionnellement je me, je me vois bien... Euh, contre de la CIC être surmonté de plein de troupes, et puis devoir, devoir m'en sortir dans un barreau de donneur, mais on va quand même commencer par le Galar, donc la figurine je rappelle, elle a deux poses, et elle a une pose avec le Galar 90, qui est un, un fusil snipe, donc il va quand même tirer à distance 1-4 avec, euh, avec un rainbow. Euh, bien entendu, comme tous les snipers, euh, la plupart des snipers, il va se retrouver avec une haute vélocité. Euh, un létal 1, donc euh, tant que vous attaquez, vous pouvez dépenser un pion de visée pour gagner perforant 1. Et le perforant, il annule une défense. Et puis, longue distance 1, tant que vous attaquez, vous pouvez dépenser un pion de visée pour augmenter de 1 la portée maximale de cette arme, euh, on pourra donc passer à 5, mais on devra s'arrêter à distance 5. Et oui, oui. Bah, c'est une arme qui est pas trop mal hein, pour 15 points. Ouais, Elle blague. fait un rouge, un noir, un blanc, portée 4. Elle a un mot-clé qui est absolument vital aujourd'hui, qui est haute vélocité. Est-ce mmh. que c'est le mot-clé qui permet de descendre les pikes et euh, bon dieu, qu'est-ce qu'on en a besoin aujourd'hui? Parce que des pikes, il y en a partout, dans toutes les factions. Et, et, et, et, euh, et c'est pas plus mal que d'avoir euh, des options de tir supplémentaires sur eux. Mais il fallait pas les Alors, montrer au French for Game Day, mec. C'est toi qui les as montrés aux gens. Donc forcément, oui, bah, c'est bon, c'est une bonne UT. Hein. <rire> Alors on voit que cette carte va être extrêmement gourmande en pion visé. Hein. Ouais, ouais, ouais. Si on veut tir à portée 5, il faut un pion visé. Mmh. Si on veut perforant sur un sniper, ce qui est quand même plutôt la base, mmh. il va falloir un deuxième pion visé. Mmh. Donc euh, il va falloir trouver des moyens d'avoir des pions visés. Hein. C oui, c'est marrant. Y aurait-il des, des moyens d'avoir des pions visés Genre une carte d'ordre qui pourrait peut-être ouais. en donner par deux, exemple. je crois, comme par hasard. Oh, le joli combat. Euh, on, euh, on y reviendra. Euh, on va passer euh, à la roquette euh, dorsale Z3X de Saxon. Donc yes. là, attention, vous êtes à 2-3. Euh, donc vous ne pouvez pas euh, tirer euh, en dessous euh, de la portée euh, de 2. Euh, donc euh, voilà, c'est toujours un peu euh, conditionnel. Euh, ça va tirer euh, 3 des rouges. C'est une carte qui, euh, qui s'active. Qui hein. Mais on va voir qu'elle se euh, qu'elle se redresse un peu comme le bouclier. Elle peut se redresser toute seule. Elle va avoir une déflagration qui va ignorer euh, les, euh, les couverts. Ça, eh c'est oui. le, le, le premier jeu. Elle a donc le fameux mot, euh, le mot-clé euh, « cycle » qui est ce qu'on vous expliquait avec, euh, avec le bouclier, à savoir que si vous ne vous en servez pas pendant un tour, elle se redresse euh, toute seule, et puis elle a quand même un pacte 2, donc oui. ça c'est un joli bébé, euh, tant que vous attaquez euh, une unité qui a armure, jusqu'à euh, deux touches vont se transformer en critique. et je vous rappelle que euh, ce sont les critiques qu'il faut absolument obtenir pour pouvoir transpercer euh, les boucliers de ces euh, salopards de clones. Qu'est-ce que toi tu peux euh, nous dire de ce joli jouet alors euh, bah déjà ça coûte 10 points, hein. 3 rouges pour 10 points c'est plutôt pas mal, ah c'est ouais. une carte qui s'active, euh, elle va ignorer les couverts, bon bah, je, je reprends pas les mots clés mais euh, c'est euh, une petite attaque euh, parce qu'elle est à que, entre guillemets que 3D mais 3D en général, 3D rouge ça fait 3 touches, mmh. euh, ignore les couverts donc ça fait 3 défenses sèches à faire sur l'unité. Donc c'est pas dégueu, et on peut s'en servir sans avoir besoin de recover euh, tous les... enfin, un tour sur deux, parce que Cycle te permet de la remonter. On rappelle que quand il y a une petite flèche, euh, ça veut dire que une fois que vous utilisez la carte, vous devez l'incliner. Ouais, hein. ouais. mmh, mmh. euh, voilà Et puis Impact 2, ça, ça, ça transforme des touches en critiques et ça permet d'attaquer de, des mots-clés qui ont armure. Mmh. Donc euh, c'est une carte qui est très bonne en anti-troupe, c'est une carte qui est très bonne en anti-char, euh, anti-chars euh, bah, les, les chars aujourd'hui ont tendance à être protégés par euh, les chars qui volent en tout cas ceux qu'on qu voit pas mal aujourd'hui ont tendance à être protégés par du couvert parce qu'ils sont assez rapides hein. mm -hmm. euh, un, euh, le mot clé déflagration vous permet d'ignorer le, le couvert et c'est quand même assez jouissif de pouvoir faire un impact de cache sur, euh, sur euh, un véhicule comme ça ça fait des défenses qui vont être, devoir être faites et puis des véhicules qui vont s'affaiblir il y a un truc qui est important, euh, je reviens dessus quand on prend une réglette de 2 Attention, vous avez... Je ne sais pas si on voit bien, mais... Euh... Oui, si, ça va. Ça va Oui. Mmh. On a la portée 1 qui est ici. Et donc, un millimètre plus loin que la portée 1, ça s'appelle la portée 2. Mmh. Donc, ça veut dire que euh, votre, votre arme, elle fonctionne un millimètre après la portée 1. Donc, c'est quand, quand même assez... Euh, bon, voilà. Il faut, là, pour être à, à portée 1 d'une ennemie, il faut être quand même vachement assez proche. Hein. Voilà. Alors, alors ça, c'est une fourberie que tu n'avais jamais présentée euh, sur la page euh, on voit que vous avez une fois de plus euh, gratté les règles jusqu'à jusqu'à la moelle pour trouver une faille à cette portée 2-3 euh, hein les gars bah, la moelle c'est bon hein ouais oh, oui, oui <rire> c'est ce qu'il y qui a le plus énergétique c'est clair euh, pour finir euh, le projecteur de flammes ZX de Saxon donc là on a euh, un noir et un blanc mais on va voir que ça ne s'arrête pas là euh, attention c'est une, une carte X donc là c'est pareil c'est au close euh, portée 1 euh, on a des flagrations, hein, c'est-à-dire qu'on va ignorer euh, les couverts. Je vais passer directement à suppressif et puis je garde le meilleur pour la fin. On a le suppressif, hein, après avoir effectué euh, une attaque euh, des défenseurs, on gagne un pion de suppression. Donc, ça, de toute façon, on se requille. Euh, parce que bah, forcément, on s'est fait, euh, fait balancer du lance-flammes sur la gueule. Donc, normalement, on a les genoux qui frétillent. Et puis, bon, bah, un noir, un blanc, c'est pas beaucoup, mais quand on a souffle, c'est énorme. Puisque oui. vous ajoutez euh, l'aider de cette arme à la réserve d'attaque euh, une fois pour chaque figurine de l'unité euh, en défense euh, vers laquelle euh, la ligne de vue n'est pas bloquée. Donc si par exemple, par malheur, vous avez une troupe euh, de 5... Euh, rebelles euh, qui ont eu euh, l'impétuosité de se mettre en face de vous et de se dire ouais les mecs, allez, tous dessus on, on, on se met autour de lui et ben euh, ça fait 10 euh, dés hein, ça fait 5 euh, noirs, cinq blancs euh, qui sont balancés avec euh, avec, bon, on ignore les couverts mais s'ils ont eu l'impétuosité de venir au close euh, c'est chaud quoi ah bah là, ça devient chaud patate. Hein. Ouais. Euh, ouais, en plus, euh, pour la modique somme de 5 points, donc euh, ouais. c'est vraiment pas grand-chose. Mmh. Euh, c'est un, une carte qui s'utilise aussi bien au corps à corps qu'à portée 1. Mmh. Euh, donc c'est euh, balèze. On rappelle que le Gar Saxon, il a un mouvement 3. Un mouvement 3, ça fait... Euh, avec Grosse maille ça fait à peu près ça. Hein. Mmh. Mmh. Donc ça, plus après une portée 1, euh, la zone de menace euh, sur une unité qui fait 5 figurines, mmh. elle est monstrueuse. Les lance-flammes comme ça, ça one-shot une unité de B, hein, faut le savoir. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. fait euh, sur fait. les défenses blanches, c'est redoutable, sur les unités populeuses à défense blanche. Mm -hmm. euh, et il ne faut pas oublier que les Wookiees aussi, ça fait très très mal sur une unité de wookie full. Parce que 4 Wookiees qui va se prendre euh, pas mal de touches, parce que tu auras des visées derrière, tu auras fait le nécessaire pour, te, pour avoir quelques visées. Euh, les Wookiees qui se prennent, elle euh, est 6-7 touches, euh, si tu peux tomber facilement, euh, tu peux tomber du monde, quoi. Oui, oui c'est un, un, un beau one-shot. Euh, pas, chose... ouais, ouais, ouais, pas de couvert et suppressif. Ça fait jamais plaisir, hein, une Exactement. attaque suppressive. Que si il faut a... pas oublier que les attaques suppressives, ça fait sauter les stand-by, ouais. euh, les pions en attente. Donc si on est au corps à corps avec un Jedi qui s'amuse à faire un pion en attente, on lui fait sauter son pion en attente en faisant une attaque. Mm -hmm. Et ça, il va pas du tout aimer. Oui, ça va contrecarrer certains joueurs qui jouent Luke Skywalker avec des positions en attente. Par exemple, j'aime bien parce que tu t'auto-flingues tu dans, dans, dans les vidéos que tu fais. <rire> ouais, mais j'ai arrêté, Luc, j'en ai marre. <rire> allez, les amis, on va, euh, on va euh, parler. Euh, bah, euh... Il y a juste un, un dernier truc ouais. dont on n'a pas parlé, je crois, c'est les armes qui sont sur la carte. Ah oui, non, c'est vrai. Je t'ai demandé si ouais. tu avais encore des choses à dire ouais. euh, sur la carte. Tu me dis, ouais, non. Ouais, ouais. oh, je pense que c'est le moment d'en parler. Je voulais en parler avec les armes. Eh ben allez, alors attends, je reviens. Euh... Je reviens voilà c'est je suis dessus donc les armes euh, qui sont sur la carte il y a l'entraînement au combat avancé avec deux rouges et puis il y a le pilot blaster euh, star euh, 35 avec deux noirs un rouge un blanc perforant 1 à distance 1 2 vas-y à toi la parole Eh ben écoute on est sur une proposition qui permet de taper au corps à corps soit avec deux rouges soit avec un coup de lance-flamme mm -hmm. à taper à portée 1 avec un lance-flamme à taper à portée 2 avec euh, un flingue qui, qui tire quand même 4D, perforant 1, euh, tireur d'élite 1. Hein. Euh, on, on a quasiment, euh, quasiment euh, déflagration sur toutes les armes, mais il ne faut pas oublier qu'on a tireur d'élite, donc dans tous les cas, il y aura au maximum un couvert. Hein. Attention, c'est important de le redire. Mm -hmm. Donc à portée 2, on a le choix entre un flingue perforant ou un flingue, euh, euh, un petit missile, quoi, quand même. Mm -hmm. à portée 3, on a le droit à un petit missile, à portée 4, on a le droit à un sniper perforant, et à portée 5, on a le droit à un sniper perforant. Donc les gars, euh, un gars saxon bien équipé, il sait tout gérer. Il s'est défroyer le pépère. Hein. Et, et il a euh, deux slots d'armes hein, sur, euh, sur, euh, ouais. sur sa carte. Et ouais. Donc, et ouais, et ouais. Euh, donc il, peut, euh, il peut aller se balader euh, avec trois armes en main, quoi, en gros. Bah ouais, alors il ne pourra pas s'en servir euh, simultanément. Non. Par contre, il est non. capable oui. d'être extrêmement polyvalent. C'est un peu l'ADN de cette unité-là. C'est du soutien, c'est... Euh, de, de, de, du tanking, c'est de la puissance de feu, c'est quand même euh, très intéressant en communauté. Tu lui mets quoi toi Qu'est-ce que tu préconises euh, euh, Le lance-flamme, puisque je comprends, euh, ça, te ouais. paraît, ça te paraît intéressant. Et mmh. puis tu, tu utiliserais quoi Le, le, le, le lance-roquette ou, ou, le, ou le 90 Moi j'ai une, une config euh, avec un gars saxonne qui va chercher de la, du pilon visé. On verra qu'il y a des cartes de com qui lui permettent d'en avoir, ouais. mais il va avoir besoin de viser, donc moi je lui mets un, un pion chasseur, parce qu'on verra que son rôle fondamental à ce mec-là, c'est de venir tuer des héros. Mm -hmm. Donc chasseur, enfin tuer, ou en tout cas affaiblir, pour, euh, pour les petits copains qui sont des chasseurs de prime. Mm -hmm. Donc chasseur et poussée offensive sur Gar Saxon c'est deux, deux façons différentes d'avoir des pions visés. Mm -hmm. Je lui mets... Euh, moi je lui mets euh, le fusil euh, porté 4. Mm -hmm. Pour qu'il commence lui mets, si j'ai le... Pour qu'il commence, si euh... qu commence à taper euh, tour ouais, 1 ça. quoi. C'est ça. Tour 1, boum, boum, boum, boum, boum, je commence à taper et je, je lui mets en général le lance-flamme. Si je mets les points dans la liste, je lui mets le lance-flamme. Mais sinon, je mets pas forcément euh, de deuxième arme. Et euh... Je lui mets systématiquement le bouclier ça c'est obligatoire, c'est vraiment trop fort. Ouais bien sûr. Euh, au niveau du sniper, tu utilises la visée pour euh, allonger euh, la distance ou euh, tu penses que c'est pas nécessaire la distance 4 Ça dépend de ce qui euh, en face. Ouais, si on ouais voit est... ça dépend de ce qui est en face. Si, si tu comptes du rebelle, le rebelle en général il tire à, à courte portée, donc je vais, je vais rester euh, sur la, le performance c'est plus intéressant. Mm -hmm. Surtout sur du héros rebelle, du cassian, du, du léga, enfin, des trucs comme ça. Mm -hmm. D'accord. Euh, on rappelle qu'avec une portée 5, euh, tour 1, il n'y a pas de problème, on tire. Quoi. Ah oui, on tire. On ouais. tire et on fait mal. quelle Que soit la configuration euh, okay. du déploiement. Okay. Mais tu as des moyens d'avoir deux pions visés aussi. Hein. Oui, oui. Tu peux faire les deux si tu es un peu gourmand. <rire> on y va On les regarde ces cartes d'ordre Allez, Allez c'est parti. Alors, tac, tac, carte d'ordre. On va commencer par la première euh, marquée euh, et parti. pour euh, élimination. Euh, donc elle va activer euh, Gar C'est dans le titre Excuse-moi oui. <rire> <C 'est ça. rire> Garsaxon gagne deux pions de visée. <rire> Donc deux pions de visée, choisissez euh, une unité euh, ennemie euh, commandant ou agent, hein, c'est ça. ça. Euh, elle gagne un pion, euh, quatre pions euh, surveillance et deux pions euh, de suppression. Ah oh, les pions de surveillance Ah tu t'en souviens de cela, Oh, tu sais as des mauvais souvenirs je crois alors j'ai des mauvais souvenirs <rire> mais j'ai des mauvais souvenirs. Mais alors quel plaisir de dépuncher ma plaquette et de me dire ouais. vous les gars je vais <rire> vous jouer <rire> donc là on se retrouve avec deux pions de visée qui euh, avec euh, le, le CR90 va lui permettre de tirer à 5 et euh, de, euh, de, euh, de, euh, de se déverrouiller le létal 1 donc c'est quand même pas mal et on a 4 pions de surveillance en prime je te laisse raconter l'histoire des pions de surveillance alors le, plomb, le pion de surveillance est un pion que l'on va venir placer sur une unité en l'occurrence une unité de, de commandement ou d'agent, mais mm. vous avez d'autres moyens dans le jeu d'en générer hein. mm. notamment des petites sondes séparatistes là que tu, que tu aimes bien mm. et ce pion surveillance va te permettre de relancer un dé d'attaque par pion surveillance mm. Et, un même, et euh, on peut relancer avec plusieurs pions de surveillance le même dé plusieurs fois. Hein. Et on rappelle qu'il n'y euh, a pas de portée pour poser ce pion-là. Il n'y a pas de portée et ça peut être utilisé par tout le monde. C'est ça. C'est dégueulasse. Donc on est sur une carte qui est extrêmement offensive, mais qui est aussi une carte de soutien. Mmh. Et, euh, et de... De debuff de l'adversaire, parce qu'on va venir aussi mettre deux pions suppression. Ah ouais. Et deux pions suppression, ça peut être pénible. Ben, sur, des, euh, sur, des, sur des agents qui sont, qui sont des personnages uniques, euh, ouais, on va vite arriver à la limite. Et euh, ben, comme ça, euh, dès, euh, dès le tour 1, euh, fin de tour 1, il va déjà falloir euh, commencer à s'inquiéter de, de sa suppression. Euh, ça fait chier, quoi Hein euh, oui. mo moralement, moralement c'est assez, assez difficile à, à, à supporter en pipe 2 on a combattre un jour de plus Gar Saxon plus deux soldats Gar Saxon ne peut pas donner d'ordre au delà de la portée 1 quand Gar -Saxon donne un ordre à une unité, cette unité gagne un pion esquive Gar Saxon et chaque unité euh, rappelle moi euh, le logo force spécial force spécial merci euh, gagne une manœuvre, ça tombe bien hein, il va pouvoir jouer avec ses avec ses amis et euh, improbable alors improbable c'est assez sympa vous pouvez dépenser des pions esquives pour annuler les résultats critiques ça aussi ça gave un petit peu ah bah là euh, ça devient pas rigolo on est sur une carte très orientée soutien mmh. On note une particularité, ça fait partie des rares cartes qui sont à deux pions lumineux qui permettent de donner trois ordres, mmh. un sur Gare saxon et deux soldats. Mmh. Mmh. La carte, elle dit bien, quand vous donnez un ordre avec cette carte, gagnez un pion Esquive. Mmh. Donc quand Gare saxon va gagner un pion, il va gagner un pion Esquive. Mmh. Et tous les pions Esquive qu'il va, euh, qu va gagner pendant ce tour-ci vont lui permettre d'esquiver des critiques. Mmh. Donc vous allez avoir plein de façons d'esquiver les critiques, soit euh, avec des esquives, soit avec le bouclier. Enfin, euh, c'est quand même plutôt, euh, plutôt rigolo, sympa, quoi. Mmh. C'est une carte que moi j'ai tendance à jouer assez tôt dans la partie en fait, ouais. euh, parce que c'est des unités, euh, c'est des unités euh, euh, gars saxons et, et les mandos qu'on va avoir envie de rapprocher assez vite, de projeter, parce ouais. qu'ils sont, ils sont, assez, ils deviennent très létals plus ils se rapprochent. Hein. Mm -hmm. Donc euh, en fait... c'est euh, une carte qui va me permettre de les exposer un peu après un mouvement et euh, et euh, d'être, euh, tu vois, de, de flanquer un peu une armée et être assez résistant pour alors, faut pas les mettre au milieu de la map, ils vont pas tenir, mais par contre, si tu vas sur le côté, ils vont être capables de tenir une, une phase de tir, quoi. Mmh. ils vont pouvoir tenir un tir. Ouais, tu les joues en mode cavalerie, quoi. on part sur l'aile, on se projette et, euh, et on attaque sur le flanc pour, pour traumatiser ouais. un, peu, un peu les troupes et euh, mettre un peu le bordel dans le cerveau du mec d'en face, à savoir, est-ce est que je me concentre sur la troupe principale euh, qui m'arrive en face et qui à un moment où tour 3 va me faire énormément de mal, ou est-ce que je du temps à me taper euh, les Mandaloriens et Gard Saxon puisqu'il va avoir sa troupe de Mandaloriens avec lui euh, mais euh, ses qui... troupes même ouais, ouais, <rire> ou ses troupes mais euh, qui sont stuffés euh, en, euh, en esquive et en l'occurrence en esquive critique quoi donc euh, donc effectivement ça, ouais, ça, picote, ça picote un petit peu la dernière carte qui est la victoire ou la mort Gar Saxon et deux soldats donc c'est une pipe 3, quand Gar Saxon donne un ordre à une unité cette dernière gagne un pion de visée Gar Saxon et chaque unité spéciale gagne manœuvre improbable, est-ce qu'on n'est pas sensiblement sur la même carte qu'avant, est-ce que c'est pas dommage alors on est sur la même mécanique euh, on est sur la même mécanique, mais ce sont deux cartes qui, va, qui vont te permettre d'avoir une, une, une stratégie défensive ou offensive. Si tu veux être offensif, tu vas jouer la 3, mm -hmm. et si tu veux être défensif, tu vas jouer la 2, parce que dans tous les cas, tu vas donner 3 ordres. Hein. Mm -hmm. Ça, c'est mm -hmm. important de le dire. Oui, on d'accord, ouais. Alors, est, euh, les, les mandos, en fait, c'est des unités qui vont être assez rapides et qui vont avoir besoin d'aller au feu. Donc, le tour où ils ont besoin de tuer, ils vont avoir besoin de viser. Et le tour, ils vont avoir besoin de fuir ou de se positionner, ils vont avoir besoin d'esquive. Donc en fait, ces deux cartes-là, elles ont une mécanique qui est assez semblable, mais qui reste très forte. Pour rappeler, on le verra dans la vidéo sûrement suivante, quand on fera les mandos, les mandos, quand ils vont gagner un ordre, ils vont gagner un pion esquive. Mmh. Donc euh, avec, cette, avec la carte précédente, on va venir donner des ordres aux mando, donc ils vont gagner leur esquive de cette carte, plus l'esquive de leur carte d'unité. Mmh. Et avec cette carte-là, ils vont gagner une esquive parce qu'ils auront un ordre, et une visée, donc ils vont avoir un côté défensif et aussi une puissance de feu supérieure. Est-ce que c'est des cartes que tu vas jouer dans une partie coup sur coup pour vraiment créer de l'attrition dans le camp d'en face, ou est-ce que tu les temporises Souvent. Oui, on est bien d'accord. Je ne vais pas forcément les jouer... Voilà, ça, ça dépend de la partie, mais c'est en effet une cinématique assez classique. Mmh, mmh. D'accord, ok. Très très bien. Bon, on a vu euh, ton positionnement au niveau, euh, au niveau de l'équipement. Euh, comment euh, Bon, avec qui on l'associe Ça paraît évident. Ouais. Je te Alors, te dire. ça paraît évident, et en même temps, il y a des trois petites blagues à faire. C'est ça <rire> qui est cool avec ces, euh, cette vague de sorties euh, collectives de l'ombre, c'est qu'il y a tellement de, de densité de trucs à faire euh, avec... Un peu de, peu d'unités parce qu'en fait on a cinq ou six une nouvelle unité hein. mais elles combine ensemble tellement bien que on passe notre temps à découvrir des nouveaux trucs mm -hmm. car saxon l'évidence c'est forcément de le mettre avec un 2 ou trois mandaloriens mm -hmm. on faut compter à 4 mais ça devient un peu gourmand ouais. certains le font mais c'est vraiment des gourmands <rire> euh, donc forcément avec des mandos ça va être très fort parce que les cartes de com vont bien parce que le mec va bien c'est un bon perso de soutien etc donc c'est super avec des mandaloriens euh, et c'est très très fort avec des pikes avec des Pikes, c'est très très fort, parce que le Pike, euh, c'est euh, 4 figurines, moral 1. Souvent, tu vas venir leur mettre euh, un, ca un capot mm -hmm. et, euh, et un flingue, donc ils vont monter à moral 2. D'accord. Ah oui. Ok. Mm -hmm. et... Mais ils ont pas tout le temps moral 2, mais bref. Mettons qu'ils aient mo soit moral 1 ou soit moral 2, il y a un mot-clé de la carte de Gar Saxon qui vont entrer en jeu et qui vont sauver les Pikes parce qu'une grosse faiblesse des Pikes, c'est bien sûr euh, le moral c'était le mot clé contrainte de Gar Saxon mm -hmm. si j'ai des pikes qui sont, si sont suppressés mm -hmm. je vais jouer contrainte au moment de la phase d'activation Il quand, quand même pouvoir avancer mm -hmm. et ça c'est sûr ça, ça permet de décupler la puissance des pikes oui parce que les pikes qu'ils ont tendance à se, à se barrer en fait, euh, trop facilement bah, oui. c'était justement leur ça. faiblesse et avec quelqu'un qui les fouette un petit peu ça peut rendre les choses beaucoup plus compliquées D'accord, parce qu'en fait, effectivement, euh, les joueurs ont pris l'habitude euh, de gérer les pikes avec la suppression, mais avec un Gar Saxon ouais. dans les rangs, euh, ben, ça devient beaucoup plus compliqué, du coup. Alors, c'est jouer à la roulette russe, hein, parce que les euh, contraintes, ça va venir mettre une suppression en plus mm -hmm. Mais bon après tout pourquoi pas hein. si on a besoin d'avancer on avance tant pis. Hein, le tour suivant est un prochain tour comme on dit. Voilà, c'est <rire> ça. <rire> après moi le délige... Non mais ça dépend de la chronologie de la partie. Si on est, bien euh, sûr. Si on est tour 4 et que et qu'il et que, faut absolument bien se positionner pour qu'au tour 6 on aille on aille scorer à deux points, euh, voilà, c'est peut-être peut effectivement.. Euh, le, bon, ouais. euh, le bon moment pour, pour, pour, pour lancer pour l'assaut. Lancer euh, comment on contrecarre euh, ce personnage Est-ce que c'est un personnage euh, où il faut euh, euh, se dire, euh, dès le début de la partie, « Putain, lui, il faut que je m'en débarrasse. Euh, coûte que coûte, euh, quoi que ça coûte, euh, je tape dessus jusqu'à ce qu'il crève. Euh, » Est-ce ouais. qu'avec sa suppression, euh, avec ses euh, avec deux, ces deux points de suppression, on peut essayer... Comme c'est arrivé pour certains personnages comme Sabine de, de le faire fuir, mais ça prend énormément de temps de taper dessus. Voilà, Comment on fait pour gérer Je ne sais pas si on peut, on peut détruire un personnage comme ça, mais est-ce qu'on peut le gérer sur une table Ouais, ouais, ouais. En fait, il y, y a plusieurs façons de faire sur un personnage comme ça. Euh, comme Sabine, il a un moral de deux. Ouais. Donc, c'est-à-dire que si tu lui tires deux fois, il a une chance non négligeable de perdre une action. Mmh. Et perdre une action sur une unité comme ça, c'est catastrophique parce que c'est un personnage qui peut... Qui, qui doit avoir une action pour tirer et qui a besoin d'une action pour viser mmh. ou qui a besoin d'une action de mouvement pour, faire, pour se positionner pour faire un tir, mmh. donc perdre une action sur un gars saxonne c'est très pénible donc l'idée c'est pas forcément dans ce cas là de le détruire mais c'est de l'empêcher d'avoir des actions et ça va très vite et c'est un personnage clé, donc c'est un personnage qu'il faut, euh, qu faut euh, si tu peux l'embêter il faut lui faire perdre des actions, mmh. euh, au même titre que les Pykes, hein. c'est un, un peu comme ça qu'on gère le collectif aujourd'hui, hein, de manière générale mais la c'est très efficace la deuxième façon de faire euh, c'est de lui taper dessus comme un connard euh, ouais. ça tombe euh, ça peut tomber en fait c'est une unité qui a que 5 points de vie ouais. et les grosses saturations de tir, genre une grosse phase de tir de clone une grosse phase de tir de short trooper par exemple, euh, ça, ça va lui faire mal et ça va commencer à l'affaiblir comme je disais c'est 5 points de vie donc si tu lui fais perdre 2-3 points de vie et eh ne ben, tu le verras plus, il va se cacher il va se cacher parce qu'il va coûter cher. C'est une unité qui monte à 120, 130, 135 points équipés. Donc c'est une unité que tu peux pas te perdre de perdre parce que c'est un soutien, et c'est sa force et sa faiblesse, c'est-à-dire qu'il a besoin d'être vivant. Et euh, c'est une unité qui fait beaucoup de points, donc en fin de partie, en cas d'égalité, il tu perdu un Gar Saxon, il coûte très cher et tu risques de perdre la partie sur ça. Donc si vous jouez clone, euh, le tir de soutien sur le Gar Saxon, c'est potentiellement euh, une bonne idée. Même si ça va vous faire ah perdre ben magique. Euh, une ouais. activation euh, pendant ce tour-là, euh, ça peut faire perdre euh, un personnage clé euh, de euh, l'armée d'en face, on est clair. Et il y a des idées qu'il faut pas avoir <rire> pour, euh, pour tuer Gar Saxon. Il y a des fausses bonnes idées. C'est faire charger un porteur de sabre sur Gar Saxon. Ça, c'est la pire idée que tu peux avoir. Mm -hmm. Pourquoi euh, ça, ça va être très très chiant, tu vas passer trois tours à le tuer, euh, c'est pas bon, mauvaise idée. D'accord. Et euh, la deuxième mauvaise idée, c'est de décider de ne pas le gérer et de le laisser faire ce qu'il veut, parce qu'il va devenir très très chiant. Il voilà. y, y a des unités qui sont euh, entre guillemets fortes, mais que tu peux ignorer, tu peux ignorer mmh. la présence, je pense aux chars ou aux choses comme ça. Mmh. T as, t as des moyens de les esquiver les chars et, et de réduire considérablement leur impact sur le jeu, car Saxon, c'est pas un choix qu'il faut faire. Si tu as la possibilité de lui foutre un point de vie, il faut le faire. Faut pas mmh, hésiter. Mmh, mmh. Même si tu fais un tir à portée 4 avec 4 dés, il faut que tu le fasses faire des jets de défense. Parce que sur un perso comme ça, quand tu vas lancer un dé de défense, même un seul, tu vas avoir des énormes gouttes de sueur qui vont venir. Parce que t es, t es, tu lances un dé et tu as une variabilité qui est tellement grande que tu as une chance de te prendre un point de vie en fait. Hein. Même, si, même si en stat il est un bon euh, il a un bon euh, un, une bonne défense. Bah, chaque dé tu transpires, c'est comme sur un Jedi. Est-ce on peut, euh... la comparaison n'est pas raison, mais est-ce qu'on peut le comparer à l'argent Calus dans l'Empire Alors, euh... en effet, il y a des similarités, similitudes, euh, notamment sur la mobilité qu'a Calus grâce à un certain nombre de cartes de com. Bon, Calus est, plus... Lui de faire, Calus est plus close alors que lui il est plus tir à, à distance, ouais. mais sinon il y, y a des simila similarités en effet euh, c'est un, euh, un gameplay qui est relativement similaire en effet mmh. euh, la, la comparaison est bonne et pas évidente Kalus euh, a des plus de cartes enfin il a notamment une carte qui est très puissante pour euh, pour détruire la stratégie de l'adversaire que n'a pas Gar Saxon. Mmh. Euh, Gar Saxon est un meilleur soutien que Calus, je pense. Mmh. D'accord, ok. Mmh. D'accord. Oui, oui, Calus, c'est plus sur du long terme. Euh, euh, Saxon, c'est plus sur du long terme. Et Calus, ouais. c'est plus, plus le Hammerhead qui, à un moment, va venir taper, euh, va venir taper très, très, très fort. Oui, accompagné, oui. Mmh. Avec de la grosse gunline. Mmh. Ok. Et eh ben, je te remercie beaucoup, une fois de plus, pour cette présentation de Gar Saxon. N'hésitez pas. Euh, à poser vos questions en commentaire euh, sous euh, la vidéo, on se fera un, un, un plaisir euh, de, de vous renseigner et puis éventuellement d'échanger avec vous si vous avez euh, des avis sur Garsaxon, Saxon, des combos à proposer ou, ou des formules de, euh, de combos à, à, à présenter, on, on est bien entendu preneur. Euh, N'hésitez pas aussi si vous avez envie de le commenter à, à utiliser les, les petits liens qui sont sous la page, ça fait, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager un max cette vidéo pour qu'elle fasse le tour de la communauté. Mais ça, euh, on n'en doute plus, parce que franchement, ces petits encas du Sarlac ils font des très très bons résultats en vue on sent que la communauté a, a, a, a gonflé hein, depuis, euh, depuis cet ah oui. été euh, je sais pas toi au niveau de ta perception mais moi je le ressens clairement au niveau des vues euh, là où on faisait euh, 1000 à 1500 vues on en fait maintenant 2000 à 2100 euh, euh, assez régulièrement sur ces euh, présentations de figurines euh, et puis voilà, et puis je pense que bah, le passage sur French Wargame Studio euh, euh, y, est, euh, y est pour beaucoup, l'intérêt que le, les joueurs de Wargame euh, commencent à, à avoir pour savoir Wars légion y est pour beaucoup, on est très heureux que ça se passe comme ça, et euh, au plus tard, on vous donne rendez-vous au championnat de France qui a lieu le 22 et 23 Octobre, c'est ça, ouais. Ouais, je me trompe pas, euh, à Palaiso, donc euh, vous n'hésitez pas, euh, Soit euh, y a, il doit plus y avoir de places, mais en tout cas à venir en visiteur euh, pour, euh, bah, pour découvrir ce merveilleux jeu, et puis, et puis nous, ça nous fera plaisir de venir euh, boire une bière euh, en votre compagnie. Dans les prochaines présentations, quand on fera il y aura les hommes de main du soleil noir bien entendu euh, il y aura euh, les mandaloriens euh, super commando euh, qui synergisent extrêmement bien avec Gar Saxon on va vous présenter également euh, les swoops, hein, les motos euh, qui elles ont pas mal performé euh, en Allemagne euh, je crois et puis euh, on vous fera une vidéo sur le AA5 mais euh, en, mode, euh, en mode le AA5 justement pour le collectif euh, puisqu'il euh, a une carte qui lui permet euh, d'être joué en dehors de, euh, de euh, sa boîte de base et euh, on m'a dit que c'était très très très sale euh, on va également euh, travailler euh, sur les Battle Force mais euh, là pour le coup c'est des vidéos qui risquent d'être un petit peu plus compliquées à, à organiser euh, je pense que je les ferai euh, avec, euh, avec SAF Thomas, un grand, grand, grand, grand, grand merci pour ta disponibilité. Je me réjouis que l'on puisse poursuivre, malgré la distance, ces présentations. Je dois avouer que c'était une petite inquiétude que j'avais. Mais bon, apparemment, là, tout s'est très bien passé. Donc, il bah, n'y a plus qu'à. Maintenant, on continue sur notre lancée. Voilà, et des sorties. Il y en a des belles, puisqu'il y a IG88 qui va arriver. Et il y a du très, très, très, très sale avec... Le mandalorien euh, qui, euh, qui va également pointer le bout de son nez. Et autant vous dire que là, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très violent. Il me reste à vous souhaiter... Il y a des tournois. Ah ouais, et il y a des -moi. tournois. Vas-y. Ben y vas -y. Y petits tournois. Ben, vas -y. Allez sur T3, il y a plein de tournois avec des places. Donc euh, euh, faites-vous plaisir. En plus, il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Donc c'est parfait les tournois pour commencer euh, le jeu. Vous allez trouver une, une ambiance unique. Ouais. Parce que c'est comme ça. Elle est comme ça, notre communauté. On a des ambiances uniques et on <rire> s'éclate. Et notamment un petit tournoi... Euh, euh, d'ouverture enfin, le, le premier tournoi au French War Game Café là à Paris ah oui. mmh, mmh. euh, c'est le 17 septembre le samedi 17 donc euh, venez euh, ça va être trop chouette voilà bah voilà c'est clair il passe... y en a plein d'autres allez sur T3 ou sur le Discord on vous dira où est-ce que c'est et, et venez rencontrer la commune ça va être cool et je crois savoir que pour le French War Game Café c'est un tournoi mais c'est surtout un rendez-vous qui se répétera de façon cyclique, ça fait. donc franchement, n'hésitez euh, pas déjà au moins à passer pour jauger l'ambiance et puis à vous inscrire au prochain dès que les lancements d'inscription euh, seront faits. Voilà, merci Thomas. Bonne fin de journée à toi, bonne fin de journée à vous. Il nous reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout des bons jets parce que vous l'avez compris qu'avec Gar Saxon il n'y avait que ça pour défoncer le type d'en face. À très bientôt, on vous embrasse. Go.